Encore un grand merci à tous les abonnés qui nous suivent et nous soutiennent. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et l'aventure continue en 2019. Yeah Joyeux Noël Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout simplement un joyeux Noël et une bonne année. La famille Floki vous souhaite de belles fêtes. Hello les amis, je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2019 Je vous souhaite de joyeux fêtes de fin d'année Joyeux Noël à vous, plein de bonnes choses, plein de cadeaux, profitez bien, et surtout, on garde la pêche Joyeux Noël à tous, et passez de bonnes fêtes Yeah La magie de Noël, bonne fête à tous Bonjour, j'aimerais souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année Et joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tout le monde Joyeux Noël à tous et bonne année Passez de bonnes fêtes et joyeuses années à tous On vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année Allez, joyeux Noël, bonne fête les mecs Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et surtout bonne année 2019 Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et une excellente année 2019 L'entreprise Rousseau vous souhaite un joyeux Noël une bonne nouvelle année et joyeuses joyeuse fêtes. Fête. Joyeux Noël. Bonne année, passez de bonnes fêtes. Passez un super Noël. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve en 2019. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ciao bye salut. Joyeuses fêtes et une très bonne année à tous. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao. Joyeux Noël, c'est si mignon. Joyeuses fêtes à tous. Joyeux Noël, bonne fête à tous et bricolez bien pour l'année 2019. Ciao. Noël les Allez, joyeux fêtes quand même hein.